La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est désormais également le mien. Vous savez comment me soumettre les sujets, c'est par le hashtag vidéoscopie sur les différents réseaux sociaux et asociaux. Aujourd'hui, vous avez choisi cet extrait. Alors rassurez-vous, euh, à l'écran, vous verrez peut-être 52 minutes. Non, non, c'est beaucoup plus court que ça. En réalité, nous allons nous concentrer sur 7 ou 8 minutes maximum d'un plateau en direct sur BFM TV ou une euh, essayiste, euh, philosophe, euh, chroniqueuse a 90 secondes pour défendre sa position sur les QSR, les QSR étant les quartiers sans relou instaurés par Marlène Schiappa. Euh, juste avant cela, et même juste avant la publicité, un petit secret de, de, de Polychinelle, sachez que quand Marlène Schiappa est passée à la grand messe euh, de Cyril Hanouna, hein, oxymore, messe Hanouna, eh bien, je, en fait, c'était moi qui étais censé être en... être en plateau pour la mettre devant ces contradictions. TPMP m'a appelé, j'étais à l'étranger, il y avait une question de test Covid qui n'était pas faisable dans les temps. On m'a appelé à 14h30 pour un tournage à 19h de l'étranger, c'était compliqué. Maintenant, vous le savez, donc je suis d'autant plus curieux de découvrir la position de ces chroniqueurs... Bon, c'est pas chez Hanouna, c'est chez BFM TV, c'est plus ou moins la même famille. Je suis très curieux de découvrir leur position, sachant que j'aurais pu là être à la place de l'un d'entre eux. Et juste avant cela... Une fois n'est pas coutume, pas de publicité aujourd'hui pour mes séminaires, mais de la publicité pour la playlist d'extraits de séminaires gratuits. Ben oui, parce que sur YouTube, c'est un petit peu comme dans une salle de cours. Il y a des questions évidentes qui sont tellement évidentes que personne n'ose poser. Voilà, et je sais que j'ai des sources qui me disent que beaucoup d'entre vous, des milliers d'entre vous, en fait, n'ont aucune idée de ce que sont ces séminaires dont je parle à longueur de publicité dans mes vidéos, bah, il y a une façon très simple de se faire une idée. C'est de picorer au hasard de la playlist extraits gratuit de séminaires. Il y a plus de 50 extraits gratuits à votre disposition qui vont de 15 à 30 minutes. J'en mettrai le lien et dans le coin de l'écran et au pied de la vidéo en description et en générique de fin. Picorez-en au moins une ou deux. Faites-vous un avis sur mon contenu payant avant de l'encenser ou de le critiquer. Après, vous êtes libre évidemment d'en penser ce que vous voulez. On tombe amoureux la première fois de sa vie, pourquoi Parce qu'on a envie de savoir ce que ça fait. Et ensuite, comme je pense que ça vous plaira, la façon la plus simple de se le procurer, si on en a un besoin impérieux, là, urgent, eh bien, c'est Mad Consulting, la boutique. Et si on veut étaler son investissement sur l'année, c'est l'autre vieille Mais à la limite, peu importe, au moins, consultez-en un ou deux, faites-vous une idée sur la pertinence des idées. Thérèse Argaud essaye sexologue, pas de chasse au relou, 90 secondes, c'est à vous. La pauvreté euh, du vocabulaire de Madame Chiappa, la chasse est au relou, c'est affligeant, cette pauvreté de vocabulaire, parce qu'elle utilise ce mot relou pour désigner <rire> des hommes qui commettent un délit, un délit qui est puni. Euh, par la loi, et ça en dit déjà long sur son incompétence pour régler ce problème. Alors, euh, l'utilisation du mot relou en dit-elle long sur son incompétence. Comme disait qui vous savez, Talleyrand, je crois, tout ce qui est excessif et sans portée. J'ai l'impression que le concept de cette émission, encore une fois que j'ignore, mais je crois avoir compris que les protagonistes de droite vont noter ou euh, valider, invalider en fait la, la, les 90 secondes de démonstration de Thérèse Argot. Euh, je ne suis pas du tout convaincu par l'introduction. Alors pour une fois, euh, le document est encadré en format télé avec un plateau, tout le monde étant assis, etc. On n'a pas les infos habituelles d'une vidéoscopie, on ne voit pas chez les gens, on ne lit que peu de langage infraverbal. Euh, néanmoins, euh, pour une essayiste, euh, philosophe, sociologue, je trouve ça très faible et ça ne me surprend malheureusement pas. Vous savez qu'en théorie, je suis pas censé contextualiser une vidéoscopie. Simplement, Thérèse Argo, ce nom m'était familier. Je, m je me suis souvenu, en faisant une micro-recherche des raisons pour, de, pour lesquelles c'était le cas, tel était le cas, c'est euh, qu'en fait, il y a quelques années, elle avait fait une conférence TED honorable, on va dire, pour être gentil sur l'infidélité, et que euh, tout le monde se l'a partagée comme une grande découverte euh, au titre qu'elle était et, et qu était très belle et qu'elle avait très belles jambes. Je me rappelle, elle a... Thérèse Arco fait partie de ces intellectuels qui bénéficient d'une écoute supplémentaire d'un surplus d'âme, d'un surplus d'écoute du, du fait d'un physique pour lequel euh, elle ne s'est donné que la peine de naître, hein, dirait, dirait Beaumarchais. Elle me faisait penser un petit peu à ces youtubeuses ou influenceuses nationaux slash identitaires slash souverainistes de, à tendance de droite qui bénéficient d'une aura euh, totalement disproportionnées à leur audience réelle ou à leur pertinence réelle ou à leur pensée réelle quand il y a une pensée, mais parce qu'elles ont les, des, des longs cheveux, comme ça qu'elles mettent sur le devant, comme elles savent bien se, se, se maquiller et comme elles s'habillent de, de, de façon euh, juste à la limite du sexy du vulgaire, euh, on leur accorde un crédit tout simplement parce que au royaume des bornes, les aveugles sont rois et qu'en réalité, il y a, elles ont tellement peu d'homologues à corte physiquement et bien que euh, elle paraisse, euh, ça paraît être la perle rare tout à coup. On se dit, ah, une nana pas gangrénée par euh, le, la bien-pensance et le progressisme et le gauchisme, et en plus, elle est divine. Mais c'est un peu la théorie de ce que j'appelais en séminaire l'enceinte le, le, close ou la théorie de l'exposition, c'est-à-dire que vous travaillez avec des gens, que vous finissez par désirer secrètement ou dont vous tombez intimement amoureux, alors que vous les auriez croisés dans la rue comme ça un samedi après-midi en un instant, vous ne les auriez jamais vus, jamais regardés, votre regard ne se serait pas porté sur eux ou sur elles, mais parce que vous y êtes exposés tous les jours en enceinte close, vous finissez par leur découvrir des beautés, et vous finissez, ça ça finit par être la, la mère de vos enfants ou le, ou le, ou le, ou le père de vos enfants. C'est un petit peu la même chose avec la youtubeuse de droite, on va dire euh, potable, mais qui tout à coup est divinisé de son de son vivant ce qui est pas ce qui est un oxymore d'ailleurs on n'est pas divinisé de son vivant ça veut rien dire mais vous avez compris et là Thérèse Argot c'est un peu la penseuse centriste gauchiste qui sort du du lot qui sort du bruit ambiant par son simple physique et là on devine déjà à son introduction très faible qu'encore une fois elle va être sauvée par sa taille par son port altier par sa prestance par sa beauté mais sur le fond je je sens la nullité là les zones où il y a du harcèlement de rue. en fait Elle veut nous offrir une carte avec la boussole pour savoir dans quelle rue passer, dans quel, quel quartier éviter pour ne pas se faire agresser sexuellement. Et pour nous, les femmes, on pourrait se balader avec cette cartographie. Et nous, les parents de, de fillettes, d'adolescentes, on donnerait un peu le plan de, de route pour ne pas se faire agresser sexuellement. En fait... Oui, alors là, il y a deux commentaires. Sur le fond, tout d'abord, si c'est exact, hein, le, cette histoire de quartier sans relou, ce qui veut dire que Marlène chapa c'est pas la première fois, mais se renie totalement puisqu'elle nous avait expliqué que le relou était un concept de l'argent de trottoir il y a pas plus de cinq ans et qu'on pouvait parfaitement traverser en jupe ces quartiers-là sans être importuné. On avait même eu, on trouvera en post-production quelques images d'elle dans l'obscurité se rendant à Barbès ou, ou, ou je ne sais où. Donc ça, c'est sur le fond. Et j'imagine qu'un des trois protagonistes va forcément faire remarquer à madame la ministre, c'est, c'est, c'est, paradoxe. Enfin, elle n'est pas, après, c'est pas pour rien qu'on la surnomme la voix de son maître. Et, et sur la forme, cependant, j'ai du mal à comprendre que dans une démonstration de 90 secondes, puisque j'ai l'impression que c'est le, le timing qui leur est imparti, on en passe 37 sur 90, c'est-à-dire plus d'un tiers, à paraphraser l'énoncé du problème que tout le monde connaît. Euh, Thérèse Argo, Thérèse Argo, Thérèse Argo... fallait peut-être être, être un, un petit peu moins belle, euh, peut-être un petit peu plus pertinente, peut-être un petit peu plus de plus-value. C'est toujours très faible, hein, Thérèse Argo. En fait, ce qu'elle va créer, et elle le sait bien, enfin j'espère qu'elle le sait bien, euh, c'est une forme de stigmatisation de certains quartiers, une forme de séparatisme, une forme de ghettoisation. enfin, elle pense vraiment... Ah oui, alors là, c'est toujours le... Elle a confirmé les inclinations que je devinais au départ, donc là, c'est-à-dire, c'est le fameux exemple du thermomètre, c'est-à-dire je devine que c'est la canicule dehors, mais je n'ose pas mettre le thermomètre, parce que malheureusement, ça confirmerait qu'il fait 40 degrés, donc je vais m'enfermer à l'intérieur avec la clim elle va mettre 2-3 policiers dans ses quartiers, on va se sentir en un coup très en sécurité. Non, en fait, ce qui sécurise les femmes, c'est que justice soit faite. Ce qui sécurise... Euh, oui, mais la justice, si je ne m'abuse, Thérèse Argo, ça intervient toujours a posteriori. Donc moi, je veux bien que justice soit faite, mais quand tu as été touché, insulté, voire violenté, voire violée, voire dans le pire des cas tué, que justice soit faite avec sévérité ou laxisme, peu importe, à la limite, ça arrive toujours trop tard. Il me semble que l'objectif de, de, de, de tous les concitoyens, c'est de pouvoir traverser un territoire de la République sans que son intégrité physique et sa salubrité, sans qu'on leur porte atteinte. Même quand justice est juste, la justice n'arrive toujours que trop tard. Quand vous portez les stigmates de votre agression, euh, entre guillemets, ça vous fait une belle jambe que l'agresseur passe un an de plus ou de moins euh, à, à l'ombre derrière les barreaux. Et ça n'est que repousser le moment où il sortira et où vous et où vous serez de nouveau euh, sous le joug potentiellement d'une vengeance. Ce qui sécurise les femmes, c'est que quand elles vont porter plainte, non seulement on les écoute, mais surtout, euh, on sanctionne euh, les coupables, on y soient punis. Ce qui va euh, sécuriser euh, les femmes aussi, c'est que euh, les responsables politiques arrêtent de se voiler la face et voient aussi le problème du harcèlement des de rue au niveau des causes. Moi, je vois deux causes principales. Ah oui, mais alors là, d'un point de vue purement rhétorique, euh, Thérèse Argaud, arriver à la cause à 13 secondes de la fin sur 90, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, dans les dans les 10 derniers pourcents, ça, ça me paraît euh, rhétoriquement très faible. Il y a la culture du viol, avec l'influence de la pornographie, qui est considérable dans le rapport que les hommes ont avec les femmes, mm -hmm. le regard qui portent sur et puis il y a une autre cause aussi, c'est quand même la non-intégration de certains étrangers aux valeurs françaises. Ah, font... alors là, je ne sais pas si c'est une maladresse voulue ou pas, mais elle glisse, finalement, à zéro, c'est-à-dire sur le gong, peut-être en espérant que ça ne soit du coup plus audible, la vraie cause du problème, hein, c'est-à-dire la surreprésentation de certaines minorités chez les agresseurs de sait Il faut aussi arriver euh, à trouver comme solution la question de l'éducation. Et que ça, l'éducation. Ah voilà, ça c'est le, le mantra de la gauche. Hein, c'est là que c'est là qu'ils avouent toujours leur leur couleur, hein, comme les comme les pastèques vert dehors, rouge dedans. C'est euh, le, le, le le pouvoir sans limite de l'éducation. Sauf que tout à l'heure, j'ai rappelé l'historique de Chiapas sur les histoires de trottoir. Là, rappelons l'historique de ma, de ma chaîne Vidéoscopie, de ma playlist Vidéoscopie. On a déjà vu ce que donnait l'éducation ou la rééducation de mâles adultes déracinés dans des camps de, euh, de rééducation. Je vous renvoie à la Vidéoscopie que je pointerai non seulement en fin de vidéo, mais également maintenant dans le coin de l'écran. Pour moi, je ne ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, j'ai entendu, je prends des choses. Je ne ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, prends Et on voit bien que euh, la tâche est presque à l'impossible. Nul n'est nul tenu. On voit bien que les éducateurs se heurtent à, à des convictions dont ils, dont ils ne se départiront jamais. On va montrer encore une fois euh, quelques secondes de ce jeune homme quand on lui explique qu'on ne siffle pas les, les femmes dans la rue. Regardez sa réaction. Bon après, c'est sûr, comme le fait de siffler une fille dans la rue. Ça, ça n'a jamais été déplacé. Tout la nuit des temps, ça a toujours été... Donc moi, je veux bien, à la limite, euh, qu'on ait une, une posture, une idéologie, une croyance, mais par contre, qu'on l'assène systématiquement, année après année, sans tenir compte des essais concrets qui ont été menés à bien, c'est-à-dire sans boucler le système, hein, un système en, en rétroaction, un système asservi, euh, vous direz l'ingénieur qui sommeille au fond de moi, c'est un système dans lequel on prélève une partie de la sortie, c'est-à-dire de la production objective, et on la réinjecte en entrée. Hein. On pilote le système par rapport aux essais que l'on a menés, et on décide que tel paramètre est influent, tel paramètre n'est pas influent, telle opération est fructueuse, telle opération est infructueuse. Là, moi, le problème que je vois avec ça, et j'espère qu'un des trois euh, chroniqueurs, invités, journalistes, le soulèvera, c'est qu'on met tous les 2-3 ans en place une opération. La dernière, c'est qui qui a fait le travail hein, C'est Bibi, ça, ça s'appelait Angela. L'opération Angela consistant à informer certains lieux de sociabilisation que, avec le mot de passe Angela, il fallait protéger l'intégrité physique de la personne qui vient de, protéger, de prononcer ce mot de passe parce que ça voulait dire qu'elle était suivie ou qu'elle était menacée dans son intégrité par un, par un ou des rôdeurs. On a mis en place ce système où sont les résultats, où sont les chiffres, où sont les expérimentations, où sont les données nulle part. Donc on nous a fait le coup des trottoirs euh, expérimentaux, pas de données exploitables, pas de résultats, donc système non-inservi. On ne rentre pas le fruit de cette expérience dans les nouvelles. On nous fait le coup d'Angela, on nous l'annonce à renfort euh, promotionnel et communicationnel. Qui a fait le boulot à part moi de se demander ce que ça va Personne. Et on, nous, on ne nous dit pas aujourd'hui, avec un an de recul, quel fruit ça a apporté À chaque fois, il y a de l'argent mis en place, il y a des protocoles mis en place, il y a des gens formés, il y a une communication qui est menée. Pourquoi ne fait-on pas un point au bout d'un an ou deux et ne réintroduit-on pas les résultats de ces études précédentes dans le système suivant On saute d'un plan à un autre sans se demander, un, si ça a été fait à l'étranger et avec quels résultats, alors que, comme je le dis tout le temps, le premier bénéfice de l'Europe devrait être de communiquer les résultats fructueux des pays d'à côté. Mais non, il faut qu'on réinvente systématiquement l'expérience comme si on ne se fiait pas à ce qui a été testé euh, outre-Rhin ou outre-Atlantique ou outre-Alpes. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est prioritaire. C'est oui. l'éducation aussi aux valeurs de la France plus les sanctions. Fatima Benoir. En fait, moi, il y a deux choses qui me gênent dans, dans, dans oui. ce débat. La première, c'est la question de la déqualification. Oui, alors là, malheureusement, il y a, y a un face-à-face -face physique à 43-17 entre Fatima Benomar et, et Thérèse Argaud qui fait mal, en fait. Hein. On ne commentera pas. On imagine que la seconde ne partira peut-être pas en vacances avec la première, ne serait-ce que par... Euh par juxtaposition de physique. Déqualification, c'est-à-dire que vous avez parlé de délit, en fait non, l'outrage sexiste, c'est justement quelque chose qui n'est passible que d'une contravention. Or, la majeure partie de ce qui se passe dans ce qu'on appelle euh, mal, je pense, le harcèlement de rue, ce sont justement des délits. Donc je vais être un peu euh, brute, mais euh, comme allez ça, c'est un allez pédagogique. Allez Quand on vous traite de sale pute, ça s'appelle une injure sexiste publique et c'est un an de prison 45 000 euros bien, c'est un délit. Voilà. Mais ça, ce n'est pas ce qu'elle appelle le harcèlement de rue par la création de sa loi sur l'outrage sexiste qui n'est passible que d'une contravention. Oui, alors ça, ce sont des arguties juridiques sur euh, qu'est-ce qui est une insulte, qu'est-ce qui est un délit, qu'est-ce qui est un crime, qu'est-ce qui est contravention. Alors, je ne suis pas juriste, ces arguties m'intéressent assez peu, d'autant plus que le problème, c'est pas tellement de les qualifier juridiquement, c'est de les constater. C'est-à-dire que, euh, de la même façon qu'en sport, un, un sportif roué sait mettre le tacle ou mettre le coup de coude à l'abri des yeux de l'arbitre, quand bien même des policiers, euh, en civil ou pas d'ailleurs, patrouilleraient dans les rues, on imagine bien que même le, même le, plus, le, le plus gros mongol glisserait son bip bip, euh, comme ça, en douce, euh, de manière inaudible, il ne va pas le hurler en, en pleine rue devant une patrouille de, de, de, de CRS ou d'agents assermentés. Donc ça ne me paraît pas être le débat principalement. Les propos ou comportements caractère sexuel caractères sexuels répétés, c'est du harcèlement, c'est un délit. Euh, les menaces de viol, ce qui arrive très souvent quand on repousse un homme, et là, ça, ça passe à... Bon, je vais même pas le dire, mais je pense que les femmes qui m'écoutent le comprennent. Euh, c'est cinq ans de prison, c'est un délit. Ce qu'on appelle les frotteurs, ce sont des agressions sexuelles, etc. etc. Donc si l'idée, c'est de prendre en flag avec des agents... Euh, ah, voilà, on y arrive au problème. en ça, de tout ce que je viens de citer, ça va être très, très compliqué. La deuxième question, c'est là où je vais vous reprendre, c'est... Tout le problème de cette expression qui est biaisée parce que l'expression nomme mal ce dont on parle L'expression relou, c'est ouais. ça Non, le harcèlement de ouais. rue mm -hmm. qui délimite géographiquement un phénomène qui se passe absolument partout. Donc la oui. rue, elle est occupée effectivement par les classes populaires qui sont dans les terrasses, etc. Mais les hommes plus aisés, ils font ça où Dans les bibliothèques, dans les pubs les plus chics, dans les oui. festivals, euh. dans l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a un collectif qui s'appelle Chers collaboratrices qui s'est créé et de toute façon, on n'avait même pas besoin de preuves parce que Cécile Duflo a eu le mot... <rire> Le, ah oui, ça c'est très euh, néo-féministe, c'est les, les preuves sont superflues, hein, c'est-à-dire euh, <rire> quand, quand une femme dénonce un comportement, il n'y a pas besoin de, de preuves objectives, euh, oui, oui, si on veut, ça enfreint l'abeas corpus, mais pourquoi pas. L'erreur d'aller euh, avec une robe et s'est fait siffler vulgairement comme dans n'importe quel quartier, et comme quoi je ne pense pas que les migrants soient surreprésentés à l'Assemblée ou au Sénat. Donc... Oui, ça c'est un sophisme euh, qui n'est pas forcément de toi d'ailleurs, parce qu'elle ne l'assume pas, hein, c'est... C'est le premier truc très fin qu'elle ait fait, et bizarrement, quand on, quand on est l'auteur de quelque chose de, de, de fin, on en a l'orgueil. On est orgueilleux, on se dit « tiens, j'ai trouvé une belle punchline, j'en suis content, je la glisse ». Et là, regardez, à 44-54, elle glisse sa meilleure punchline, le regard bas, et euh, ça, ça veut dire quoi, ça je vous, laisse, je vous laisse deviner, écoutez, évidemment, c'est pas d'elle, mais euh, c'est un, un sophisme de nous glisser que les que les minorités euh, ethniques et raciales sont sous-représentées à, à l'Assemblée nationale. Mais enfin, c'est gratuit, et à la limite, euh, c'est un agent d'influence, donc euh, elle fait son taf, quoi. elle fait le taf pour qu'elle ait payé. Hein. Dans les grandes soirées privées, comme elle a révélé l'a révélé euh, Sandra Muller, dans les grands hôtels, comme oui, révélé l'a révélé Lassar Einstein. Donc, si... Oui, alors là, il y a, ça y est, là on arrive à la confusion mentale de, de Mademoiselle Bé Bé Bénoir ou Benatar, euh, qui est de dire que le harcèlement égale la drague, la drague égale la séduction, et donc bien entendu, tout ça s'étend à tout le rapport homme-femme. En fait, le terme exact, et je suis désolé de recourir à un mot en anglais, le terme exact qui me paraît recouvrir cette réalité de ce qu'elles appellent le harcèlement de rue, me semble être le spam. Le spam, c'est la multiplication de propositions commerciales, grossières, vulgaires, mensongères et éhontées, à des gens qui ne les ont pas sollicités et, et qui ne trouvent peu ou pas de moyens objectifs d'y mettre fin. que tu es spammé, tu as beau cliquer, je le fais tous les jours sur courrier indésirable, tu as beau bloquer l'expéditeur, ça sort par la fenêtre, ça rentre par la, par la porte et vice-versa. Ce qu'on appelle le harcèlement de rue, ce sont des propositions, je répète exactement les mêmes qualificatifs, grossières, non sollicitées, euh, agressives, mensongères et répétées, desquels, finalement, à l'instar du spam, rien ne vous protégera efficacement sinon vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment, à moins de mettre un agent de police derrière chaque homme et derrière chaque femme, vous n'en serez, serez pas protégé. Mais de la même façon que euh, la sélection naturelle élimine de l'évolution les stratégies peu ou pas reproductives, l'évolution commerciale, l'évolution des pratiques de vente, élimine de, de, de la communication, les pratiques qui ne fonctionnent pas du tout. Et malheureusement, là où le tragique Schopenhauerien arrive, c'est que si le spam ne fonctionnait sur personne, à un moment, il aurait été éliminé, il aurait disparu. Le vrai drame, c'est que sur 1000 propositions d'acheter du bitcoin sur une plateforme mensongère ou de, euh, je sais pas quoi, de s'intéresser au sort de la petite nièce euh, du dernier héritier, héritier du roi du Gabon, ou euh, que sais-je, si sur mille de ces courriers, il n'y en avait pas deux ou trois qui donnaient suite, encore une fois, la pratique aurait disparu. Et le problème de ce que la dame en rouge qualifie d'agression en tout lieu, en tout temps, dans les salons mondains, au café, etc., c'est que si le comportement masculin consistant à lancer comme ça des saillies un petit peu machistes, était fondamentalement inefficace, s'il n'y avait pas des femmes pour l'accréditer, ce comportement aurait été éliminé. Et c'est là que les fils se touchent, c'est là que la démonstration s'invalide par sa propre conclusion. Son et histoire, c'est pour tirer la conclusion fausse en août, quand ce sera la cartographie, que l'harcèlement de rue et est une histoire d'hommes pauvres ou de migrants, ce sera très grave. Oui. C'est un Mais comportement qui a lieu dans tous les milieux, mais même les plus raffinés, et parmi les hommes les plus éduqués. Malheureusement, ce n'est pas tout une question d'éducation. Jean-Sébastien Mais, mais, mais, mais c'est dangereux ce qu'elle que va faire. Que le machisme et le patriarcat. Mais c'est dangereux ce qu'elle va faire, parce qu'elle va stigmatiser justement sa quartier, et elle va justement, elle, elle va en disant, c'est une histoire est de harcèlement oui, Alors là, Thérèse Argo est en train de comprendre. Enfin, on ne sait pas si elle comprend, en tout cas, elle est victime de ce que j'ai dit il euh, y a peu de temps dans ma vidéo, les, les, les cocus, les, les progressistes seront les cocus du monde de demain. C'est qu'à montrer des gages à la bien à la bien pensance, en fait on en montre jamais assez et elle se retrouve pour avoir donné un le petit doigt en gage au, au camp du bien, elle se retrouve à se faire bouffer la main. C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour euphémiser le problème, elle a tout fait pour ranger en dernière position de la liste, le facteur qui devrait être en premier, qui est celui de la surfréquentation et de la surpopulation immigrée récente dans, dans, dans les quartiers présupposés relous, elle la glissé sur le gong d'une voix de velours, sans aucune agressivité, avec un trigger warning et des précautions infinies auparavant, et elle pensait qu'on lui en saurait gré, et là, en réalité, on ne lui en sait pas gré du tout, on lui reproche d'avoir stigmatisé, ce qui veut bien dire qu'à un moment, la, la stratégie de la, de la patte blanche est dysfonctionnelle, ça, ça ne fonctionne plus, ça ne sert à rien. Oui. Voilà, et c'est ce qui va se passer. En fait attendant, ça. Euh, le bureau de, du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si ce sera considéré comme une zone donc, rouge. Pour On ça, attendra peut-être. C'est pas ce se calculer. Monsieur Firouz. Oui, alors rappelons pour ceux qui n'auraient pas compris la, la, la, la légère quenelle glissée au ministre de l'Intérieur. Rappelons que je l'ai également expliqué l'année dernière, à l'époque des, à l'époque des faits, ou plutôt à l'époque de la judiciarisation des faits. Il est reproché à Gérald Darmanin par une ex-conquête auprès de laquelle il s'était montré, on va dire, pour le moins insistant, d'avoir tenté de monétiser, même pas une faveur, parce qu'il n'avait pas le pouvoir à l'époque de lui accorder cette faveur, mais il prétendait avoir le pouvoir de mettre son dossier en haut de la pile et d'appuyer sa candidature à je ne sais plus quel, quel poste ou quel logement, que ce que la femme, ce que l'adulte la, la, la, la consentante, d'accord, avait accepté, euh, accepté égal consentement, et qu'elle avait ensuite, ex poste, tenté de requalifier en, en tentative de, de viol. Voilà, c'est ça qui lui a rappelé, je mettrai le lien vers la vidéo dans, dans le coin de l'écran. proposition Bonjour. Euh, oui. ben, sir, je comprends l'objectif politique de Madame Chapin mais effectivement... Se voir proposer une soirée champagne dans un hôtel confortable, et avoir le loisir d'accepter ou de refuser la proposition, ça n'a rien à voir avec se rendre sur son lieu de travail le matin, et d'être suivi et menacé par des hommes patibulaires et malodorants qui vous promettent de vous violer dans une cave. Cet, cet amalgame est d'une telle mauvaise foi que j'espère, je compte sur l'interlocuteur euh, suivant dont, dont j'ai oublié le, le nom, là, le, le, le quinca euh, aux yeux clairs, je compte sur lui pour rétablir un semblant de, de bon sens et de priorité entre ces deux agressions. Hein. Euh, je vous demande en, en, en commentaire de dire si à choisir vous préférez recevoir une invitation à déguster du champagne et des macarons dans une suite avec un homme politique certes qui, qui, qui, qui, qui a le charisme qu'il a et avoir le loisir de dire non une fois ou deux ou si vous préférez être frotté dans le métro par Jean Mouloud qui vous promet, en échange, de vous mener la vie impossible parce qu'il sait où vous habitez. laisse un peu euh, songeur. Déjà, rien que le vocabulaire euh, effectivement, parce que ça fait un peu gadgetisation de la vie politique bien. et puis vente à la découpe. D'autant que je me souviens qu'au début du quinquennat, Madame Schiappa était allée dans un quartier parisien, justement. Ah, voilà, merci. C'était euh, fait prise en photo pour montrer qu'on pouvait se promener la nuit, un officier de sécurité, on imagine, en tant que ministre, sans courir aucun danger. Donc je trouve qu'elle a des espèces de zigzag dans son parcours personnel mais bref c'est un autre sujet. Oh bah ça les atermoiements et la double éthique de Marlène Chapa nous en avons déjà parlé euh, c'est moi qui l'ai même révélé dans une vidéo qui doit avoir maintenant 2 3 400 000 vues quelque chose comme ça. Donc, je vous mets le, coin, le lien dans le coin de l'écran. Je suis à 46 14 et ce qui est marrant c'est que le monsieur je, je crois que c'est le directeur d le, le rédacteur en chef d'Atlantico ou le directeur d'Atlantico de, de la revue de, de droite il vient de rappeler un fait indubitable et, et historiquement très récent, sur lesquels il n'y a aucune contestation possible. Et regardez la gauchiste Argo, regardez son, son mouvement de répulsion, c'est-à-dire qu'elle évite un danger, comme ça elle, elle incline le visage de défiance, on imagine que le monsieur se trouve sur son côté droit à elle, car elle incline la tête du, du côté opposé, regardez les yeux, c'est vraiment le visage de la, de la réprobation, de la répulsion, voire du dégoût, quand le mec ne fait que citer les faits. C'est vraiment à ça qu'on reconnaît les gauchistes, c'est quand, <rire> quand dès votre premier élément de contexte historique, il commence déjà à adopter la posture de la défiance. Là, là elle est grillée, euh, Argo. Dont on a vu un bout de jambe tout à l'heure, on voit vraiment que son, son passe-droit hein, dans les médias, ce sont ses jambes. Je l'avais dit déjà à l'époque de son TEDx, et là, tout à l'heure, elle a fait un petit croisement de jambes à la Sharon Stone, euh, c'est bien... Euh... Moi, à la limite, je, je préfère, hein, franchement, regarder Argo ou, B, ou Benatar, je préfère je préfère Argo, mais à un moment, il ne faut pas que le physique te tienne lieu de passe-droit, tu vois, sinon c'est injuste. Mais malgré tout, oui, c'est assez bizarre de considérer qu'en créant des observatoires, à force, il va falloir créer un observatoire des observatoires, parce qu'on se demande tout ce qui. Je viens de dire qu'il était à sa droite, car elle se penchait du côté opposé, ça s'est confirmé à 46, 22 Il est, il est, il est à 1 mètre, un mètre cinquante sur sa droite, d'accord. Et c'est pour ça que elle vient d'affecter cette posture. C'est pour lui montrer sa défiance physique dès qu'il ose pointer les les contradictions dans dans, dans le parcours d'un ministre féministe. Qu'ils observent tous ces gens sans que rien ne change. Et je trouve que découper les enjeux les uns des autres parce que mais, bien sûr qu'il y a un enjeu spécifique et vous le rappeliez, mais il y a des réalités qui sont quand même plus ou moins violentes tout n'est pas euh, tout n'est pas du même ordre et on, on découpe oh, les, les sujets. Oui, une fellation contre un logement, c'est quand même assez violent. Bah oui, ça. Oui. Mais je si vous voulez, alors attendez, mais, mais c'est vous avez remarqué que le débat se porte exactement sur ce à quoi je vous ai proposé de participer en commentaire. Mais c'est l'est quand même moins que j'entends autour sifler, de moi. C'est ça que je suis fille parce je suis papa Mmh. jeune fille de 21 ans dire oh celui-là quel relou sans pour autant qu'il faille balancer un coup de sifflet et prévenir les ça, autorités donc il y a quand même une gradation du relou mélanger justement ça, des loup, agressions sexuelles des, voilà. des véritables agressions sexuelles mais limite, peu importe la qualification juridique exacte à partir de quand aura-t-on trop crié au oh, loup et non pas relou au oh, loup j'avais dit qu'à un moment à requalifier en agression ce qui ne sont que des proposition, on va dire, dans le pire des cas, salas à un moment, on n'arriverait plus à faire aucune différence et la voix des vraies victimes, celles qui ont vraiment été menacées dans leur intégrité, serait beaucoup plus difficile à faire entendre quand les féministes auront tout amalgamé, c'est-à-dire la proposition extrêmement directe d'une star des médias qui, à force d'être harcelée par les femmes comme PPDA, sa fille, vient de révéler ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il était harcelé quotidiennement par des femmes qui lui envoyaient des photos nues et qui rêvaient de se faire prendre par le personnage le plus médiatique du paysage audiovisuel français. Et euh, ce qu'il a donc évidemment entraîné à force d'années et d'années de sursollicitation féminine, lui, quand il en faisait, à être, j'imagine, extrêmement cash, à, à, oublier toute la bienséance, à oublier le, à oublier le rythme, à oublier les précautions oratoires. Il a dû, comme ça, envoyer quelques, quelques, quelques flèches de, de, de, de cupidon, on va dire, un peu, un peu turgescente, un peu humides. Euh, et donc, ça a dû choquer, effectivement. Comparer ça, à euh, des menaces avec des canifs ou avec des, des, des gens qui sont, sont peut-être sous l'emprise de stupéfiants et qui agissent en bande de nuit et qui euh, bloquent la porte d'entrée quand vous rentrez chez vous et qui vous collent contre le mur, à amalgamer tout ça, la seule conséquence réelle, c'est de rendre inaudible la parole des vraies victimes. Je l'ai dit il y a des années, c'est en train de se passer, ce monsieur pour ou contre lequel je n'ai rien, tente courageusement de rétablir une gradation de l'agression. Et on voit que, euh, des contrevenants l'en, empêchent. Exact. Quelque ah, chose qui vraiment fait que les femmes se sentent, ne se sentent pas à l'aise ou se sentent en danger, ça, bien parce sûr. Parce que moi, quand je le de quartier sans relou, je sais pas mais ce oui. que ça veut dire. Un, un comportement de harcèlement, je sais ce que ça veut dire. Exact. Un domicile d'agression, je sais voilà. ce que ça veut dire. il oui, y, y a une hypocrisie <rire> un ouais. phénoménale. Les bureaux d'Atlantico, ils sont sur une place où il y a des brasseries. Vous savez ce qui se passe? Oui, Et il ben, Atlantico, Ils intervenaient pour aider les jeunes femmes, souvent, qui se faisaient, justement, mais par... Maintenant, ils n'interviennent plus. Pourquoi Parce que quand ils interviennent, si jamais, comme les videurs, hein, par définition, ils sont un peu costauds, ils foutent un coup euh, à l'agresseur, c'est eux qu'on vient chercher. Parce que pourquoi cette question-là, on se la pose pas non plus Pourquoi les gens n'interviennent pas, par exemple, dans les transports en commun s'ils assistent à des faits comme ça Parce qu'ils ont peur de... Excellente question. Et le regard divergent d'Argo, qui témoigne évidemment de sa divergence politique et idéologique, montre bien porie de cette femme, elle ne sert à rien, c'est vraiment la belle potiche, remplacez la par une autre, si possible aussi belle, mais pertinente. cest que ce monsieur-là vient d'asséner deux vérités temporelles. Une, qui est la contradiction interne du ministre délégué au problème, et deux, il dit, en tant qu'entrepreneur, je, je recrute des agents de sécurité, voilà ce qu'ils m'ont rapporté, voilà les scènes auxquelles ils assistent, et voilà la pierre d'achoppement du système, voilà la raison pour laquelle il ne protège plus les femmes. Et quelle réponse a-t-on On a un regard fuyant que j'ai toujours vécu en télé, en plateau, avec des, avec des, des, des, des gauchistes comme elle, qui est le déni du réel, c'est-à-dire le réel est là, et je regarde ailleurs. C'est très triste, c'est très triste, et il est dommage que la parole sensée ne soit porté que par euh, que par aussi peu d'intervenantes féminines. Voilà, C'est vraiment dommage. Argo, tu avais l'occasion de faire montre d'une certaine probité, d'un certain franc-parler, et de ne pas nier le réel comme toute gauchiste de base. Et bien sur deux faits aussi simples et aussi indubitables et aussi fruit d'une expérience réelle, tu te décrédibilises en, en haussant le regard. là, euh, Et surtout, tu ne t'adjoins pas le camp que tu penses t'adjoindre. Car je suis certain que le nabo, le maigre, avec avec sa tête à travailler pour quotidien, et la maghrébine vont de toute façon, à la fin, te reprocher tes accointances ou te reprocher d'avoir même prononcé le mot immigration. Donc tu ne te fais aucun ami, tu te retrouves seul, tu es puni et c'est de ta faute. C'est parce qu'ils ont peur de se prendre un coup de couteau Je suis désolée, mais c'est les ça. C'est pas seulement ça. Et d'ailleurs, juste une petite remarque, on est encore plus euh, en danger justement dans les lieux, on n'a pas l'impression qu'ils sont publics oui, typiquement, pareil. par exemple les couloirs de TF1 que... où on n'ose pas rentrer dans l'ascenseur parce mmh. qu'il y a l'affaire PPDA. Enfin... Oh, bah, je l'avais cité il y a deux secondes, PPDA, oui, alors on va faire un sondage auprès des femmes en commentaire. Préféreriez-vous être avec la star actuelle des médias dans un ascenseur dans une grande chaîne de télévision ou préféreriez-vous dans la même tenue euh, traverser euh, le, le département du 93 oh. Un, un samedi soir à 23h30. Hein, Exprimez-le en commentaire, on va voir le sondage, ça va être intéressant. Je vais même en faire un sondage dans ma partie communauté de YouTube. Hein, pour les abonnés, hein, abonnez-vous à la chaîne, c'est le moment, rétribuez avec un pouce. Allez voter en commentaire avec qui préféreriez vous passer un samedi soir. PPDA ou euh, les, les mecs du 9-3. Ça, c'est rapporté un raporté raporté raporté rues, rues, euh, par un article rues, c'est rapporté par un article... Ça a été bien assez documenté par mais beaucoup oui, de le, non, mais le mais journalistes, c'est pas mal ne, que, ne que je... Les propos euh, s'en engagent regard, engage regard moi, et moi, je, je crois c'est un témoignage. Moi, j'ai été très convaincu par la démonstration que vous avez faite, d'autant plus que vous avez insisté sur le caractère discret de la dénonciation d'un quartier... Euh, de l'espace urbain, la rue qui serait effectivement euh, langage. Oui, bon bah tropisme typique du, du journaliste de gauche, c'est-à-dire euh, je, je qualifie de démonstration quelque chose qui n'avait rien d'une démonstration, mais qui était une espèce de plaidoyer à la non-discrimination, c'était au mieux une prière, hein. <rire> on dira pas une prière de rue, et, et je valide ce qui n'a rien d'une démonstration, mais je le valide quand même parce que la fin correspond à mes prémices. Enfin, je me fous des prémices, mais je valide parce que la fin correspond à ma position à moi. Oui, bah effectivement, euh, c'est pour ça que le journaliste et pas et pas chercheur. Hein. Si avec si avec cette rigueur scientifique on faisait des des avions, et ben euh, les avions tomberaient. Hein. L'endroit unique des, euh, euh, des abus et des excès, des violences et des, euh, et, euh, sexuelles, sexistes, euh, en tout genre, et vous avez fini votre intervention en ajoutant un, une autre discrimination qui est celle de la discrimination des personnes ah, étrangères, ah, ah, qu'il faudrait éduquer aux valeurs de la vie. Que... J'ai pas bien compris ce que vous venait faire dans ça. Voilà, en montrant des gages à la révolution progressiste slash enfrontiériste slash immigrationniste slash islamiste, on s'antagonise tout le plateau. C'est-à-dire qu'il y a le monsieur de droite qui ne peut effectivement vous montrer que les limites de votre raisonnement, et qui le fait avec d'ailleurs une froideur et un pragmatisme qui sont presque caricaturaux, et vous avez le, le représentant de du remplacement et le représentant de Quotidien, il a, je ne sais, sais pas ce qu'il fait ce monsieur-là, mais il a la tête de l'emploi, qui vous reproche, sur une démonstration de 90 secondes, où vous avez été dans le camp du bien pendant 89 secondes, qui vous reproche sur le gong final d'avoir osé rappeler que peut-être la carte des relous allait coïncider avec une autre carte qu'on ne nommera pas. Et, et, et admettre la véracité de ce qu'il considère comme un préjugé infondé, Déjà, le met contre vous. Cette maladresse de Thérèse Argo, cette, cette limite intellectuelle, cette impéricie de Thérèse Argo est vraiment la preuve qu'il n'y a rien à gagner à travailler de commun avec le, le, le camp des deux de, de droite, là. Enfin, de droite à mon écran, là. Ça ne sert à rien. Ils, ils mangeront leurs propres petits. Les, les progressistes d'aujourd'hui seront les cocus du monde turbo-progressiste de demain. Quand allez-vous le comprendre? Tu as montré des gages et ces gens te les jettent à la figure. Ça ne sert à rien, Thérèse. Réfléchis, Thérèse. Si je peux me permettre, Thérèse. Et là, ça, c'est ajouter une discrimination. Il y avait aussi une autre cause. cause, cause de dans marier, le harcèlement de rue, parce que c'est ça dont elle parlait, par du harcèlement de rue, il y a une autre cause qui est celle aussi de la non-intégration de certains étrangers et donc c'est pour ça que c'est ça qui fait sa voyez, cartographie vous, vous voyez quand même pas le, le, le, le, le, beaucoup d'intégration de mais, beaucoup de français j'ai dit, deux causes. Entre, dit euh, deux causes je comprends pas le parallèle qui est fait entre les euh, agressions de rue qu'il peut y avoir euh, dans la rue ou ailleurs si et, une et une les étrangers. en fait en gros en gros si elle fait une carte si elle fait une carte ce qu'elle va voir parce que tout le monde le sait c'est que dans certains quartiers, comme on dit, populaires, ça veut dire avec aussi une population qui est aussi issue d'immigration, il va y avoir plus d'agressions. S'il y avait une carte, c'est ça qui va apparaître. Et ce serait terrible de montrer ça. Ah oui, ça, je pense que c'est une bonne conclusion. Ah, parce que ça déplaçera le problème en disant, les agresseurs, c'est les étrangers. Ça serait terrible et ça serait très grave. Euh, oui, effectivement, ça serait terrible de mesurer la température. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, dans une dans une vidéoscopie ou une vidéo d'actualité plutôt récente consacrée à l'islamo-gauchisme dénoncé par la propre ministre de l'Enseignement supérieur, l'Institut même, pour ne pas le nommer le CNRS, qu'elle avait mandaté pour mesurer la pénétration de l'islamo-gauchisme, a refusé le mandat qui lui était assigné en disant « Nous n'enquêterons pas sur... Euh, ce pourquoi vous nous missionnez au titre que ça n'existe pas. Donc là, c'est la même logique. C'est euh, écoutez, madame, nous ne mettrons pas en, pla en place les comités euh, sans relou au titre qu'ils pourraient être la démonstration de quelque chose qui, qui n'existe pas. Bien, bien, bien. Et bien, moi, je pense qu'on est bien barré comme ça. Et encore une fois, la seule conclusion à tirer de cette vidéoscopie, c'est que euh, la stratégie de pactiser avec l'ennemi est déjà hors d'usage, elle, elle est déjà dépassée, elle est déjà dangereuse, et que ceux qui s'y adonnent sont les idiots et les idiotes utiles du système média politique. J'espère que cette vidéo vous aura permis de le comprendre et que vous rétribuez celui qui tient exactement le même discours sur ces sujets depuis des années, sans s'infléchir, avec un pouce avec le, le petit commentaire qui va bien ci-dessous, et je vous invite maintenant à découvrir mon analyse de l'islamo-gauchisme dans l'éducation nationale, pour ceux qui l'auraient loupé, ça se trouve juste là, là au bout de mon, de mon doigt.